Emporio Jolene et Hermes sont partis en hélicoptère pour retrouver Pucci, mais il y a quelqu'un qui est venu les en empêcher. Bienvenue sur cette review de l'épisode 27 de Sound Notion qui a commencé avec Emporio qui conduit l'hélicoptère. Donc franchement, Emporio il est vraiment utile. Et on va y revenir après, mais Emporio vraiment je le kiffe trop parce qu'à chaque fois on voit qu'il est cultivé, il est intelligent, il est utile, et ça ça fait trop plaisir. Et au début, il y avait Jolin qui ressent la présence de Pucci à plusieurs endroits, disait à 3-4 endroits ou un truc comme ça. En fait, c'est parce que c'est ceux qui ont l'étoile des Joe Star et ça on va y revenir après. Mais du coup, pendant qu'Emporio est conduit, il y avait ses paupières qui étaient en train de se refermer d'un coup, il comprenait pas ce que c'est. Ils comprenait pas ce qui lui arrive. Et en plus, il y avait Hermes et Julien, y avait la même chose qui leur arrive. Et même on voyait y avait différents trucs l'hélico en train de tourner et tout on, on comprenait même pas ce que c'est au début en fait et donc vu que eux il pouvait même plus ouvrir les yeux là carrément plus il allaient se crash Johnny il a décidé de les ramener avec elle et de, de tout sauter dans l'eau et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'avec son stand elle avait fait un fil pour s'accrocher à l'hélicoptère juste avant de tomber ça veut dire au moins tiens, ça a amorti la chute ça a bien amorti et en plus ils ont atterri sur l'eau donc au moins c'est tranquille et quand ils sont arrivés en bas il y a hermès qui a remarqué qu'en fait c'est des organismes vivants ou en fait c'est pas vraiment le pouvoir d'un stand mais c'est surtout un stand qui permet de contrôler des organismes vivants et donc là il y a Riquel qui arrive avec sa moto et Julie a compris que lui aussi il fait partie de ceux dont elle ressentait la présence et on a vu le flashback de que Parler avec Pucci en fait c'est culpabilisé vu que depuis qu'il a 16 ans, ses yeux il se referme tout seul et tu sais, il est malade, donc carrément il est parti voir des médecins, les médecins ils pouvaient rien pour lui, et trouver qu'il était inutile et tout. En fait, c'est pareil qu'avec le drogué, la fin le toxicomane. Lui c'était la même chose, il trouvait qu'il était inutile et lui-même il s'en voulait. Pucci, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a dit qu'il a perçu le potentiel qui était en lui, et il lui a donné un stand carrément en plus. Moi, on voyait avec le disque, qu'il lui a passé un stand. Et après, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a exploité pour arriver à sa quête du paradis. Et en fait, ça fait plusieurs personnes avec lesquelles il fait ça. Et même en plus, on voyait dans l'hôpital qu'il y avait d'autres personnes derrière. C'est-à-dire que c'est pas les deux seuls. Et moi, ça me rappelle un peu Dio dans la partie 3, parce que tu vois, les protagonistes, ils Jio et lui ce qu'il faisait c'est qu'il envoyait des adversaires pour qui pour les empêcher en fait de le retrouver et donc je trouvais que c'est un peu le même système, mais je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'en termes d'intrigue, tu vois, il, il pourrait y avoir mieux. Même si par exemple avant à la prison, franchement, c'était vraiment bien. Quand vous voyez avec White, White Snake et tout, ça franchement, c'était carré. Et donc du coup, Pucci a donné un stand à Ricky, ce qui lui permet de contrôler les tiges qui sont autour de lui, parce qu'elles ont toujours été autour de lui. Carrément, justement, elle lui faisait fermer ses paupières et tout. Maintenant, il peut les contrôler pour justement envoyer vers les gens. Et je me dis que peut-être qu'avec ce stand, il pourrait contrôler d'autres êtres vivants en réalité, parce que s'il si peut contrôler les tiges, pourquoi il pourrait pas contrôler par exemple des, des, je sais pas, des insectes ou des trucs comme ça, à part les tiges. Donc en vrai, je, je me pose la question, est-ce qu'il De toute façon, à la fin de l'épisode, on voyait il était fini. Mais peut-être qu'on le reverra après en train de contrôler d'autres euh, d'autres êtres vivants. Hein. Et pour eux, il avait dit le secret de cette sait c'est ce qu'elle mange. C'est-à-dire qu'elle s'alimente de quelque chose. Et quand il aura trouvé ce que c'est, là tu vois, il pourra vaincre Rickel parce qu'il aura compris le secret de son stand. Et du coup, il y a Julien et Hermes qui se rapproche de Rikel. Et lui il commence à paniquer. Tu sais, carrément, il est parti sur sa moto, il commence à paniquer, il voulait rouler. Mais le problème, c'est qu'elle a pas roulé. Elle est en train de se creuser dans la terre. Et il pouvait plus rouler. Donc Hermes, elle lui a balancé des cailloux. Et en fait, le truc, c'est que les cailloux, ils sont pas allés vers lui. C'est sans même le vouloir. Il les a fait dévier. Du coup, avec ses stickers, elle, elle les a fait revenir. Et ça, il l'a pas prévu. Donc ça veut dire qu'il peut contrôler la trajectoire des trucs qui sont autour de lui. Et comme je disais, tout à l'heure, ça peut être vraiment intéressant comme pouvoir parce que s'il si peut même contrôler l'air qui passe ou un truc comme ça, ça veut dire que ça lui donne un pouvoir de fou. Et à un moment emporio, en fait, il a compris que les tiges elles se nourrissent de la chaleur du corps. C'est-à-dire qu'en fait, elles récupèrent la chaleur, comme ça ça refroidit. Et il a expliqué qu'une partie du corps qui souffre, elle est plus froide que le reste. Et donc, vu que les tiges récupèrent la chaleur du corps, ça fait qu'elles sont plus froides. Et du coup, soit elles se recroquent vie, soit elles se ferment, ou alors ils arrêtent de fonctionner, comme en plus on voyait tout à l'heure avec les paupières, par exemple. Quand leurs paupières se ferment, c'est à dire que en fait les tiges récupéré la chaleur qui a sur les paupières et sur les yeux, comme ça il pouvait plus fonctionner. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, il est trop intelligent parce que ça, il l su en un livre à la prison. Et le truc, c'est il est tellement cultivé que je pense que ça peut lui servir dans plein de contextes en fait, tout ce qu'il sait. Et donc Jolene elle voulait se rapprocher de Riquel pour l'attaquer. Et lui ce qu'il a fait c'est qu'il l'a immobilisé du coup avec ses tiges, comme ça, tu sais, elle peut plus se déplacer. Carrément en plus, il avait fracturé sa jambe ou un truc comme ça. Et Riquel l'expliquait que s'il il a immobilisé c'est pour prendre la chaleur de sa première vertèbre tranquillement. Comme ça, tout son système nerveux va arrêter de fonctionner, vu qu'il y aura moins de chaleur que dans le reste du corps. Et du coup, ça va refroidir et il pourra plus fonctionner. Et ça va carrément la tuer en fait, parce que le système nerveux et la partie cérébrale du corps, c'est le truc le plus important. Et Jolene elle a une idée de génie, elle a demandé à, un à Emporio. Et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a brûlé un fil de son stand tout autour de son corps. Comme ça, elle serait tout le temps et du coup lui il pourra pas récupérer cette chaleur puisque tout le temps en fait ça réchauffe ça réchauffe ça réchauffe et ce qu'il va devoir faire c'est d'abord éteindre le feu et ensuite pourra récupérer la chaleur de son corps et Jolin du coup elle a pu se rapprocher de lui et lui mettre un coup lui carrément il est tombé sur sa moto et ce qu'il a fait c'est qu'il a ouvert le réservoir comme ça il y avait l'essence qui coule et lui il a pu se brûler aussi comme ça du coup vu qu'il est dans la même situation que Jolin lui aussi il brûle il pourrait savoir c'est quoi son point faible et du coup ce qu'il faut attaquer et ça c'est vraiment une idée mais de toute façon il y a que dans JoJo qu'il y a des combats aussi malins j'ai pas vu d'anime où les combats ils sont aussi stratégiques et aussi réfléchis que dans JoJo et du coup maintenant Ricky il l'envoie des tiges vers l'intérieur du corps de Jolin, en passant par la bouche, vu et ce qu'il voulait faire c'est refroidir le talumus En fait le thalumus c'est ce qui fait le lien entre les yeux et le cerveau Et c'est ce qui indique au cerveau ce qu'il doit ressentir et ce qu'il doit voir Et c'est pour ça qu'on voyait que la perception de Juline elle était complètement déformée et tout C'est parce que vu qu'il refroidissait le talumus Ça l'empêchait de bien fonctionner On voyait que même la vue de Julien elle était complètement déréglée tu vois Et elle s'est dit ah il rentre des tiges en passant par la bouche parce que je respire Bah j'arrête de respirer Et du coup elle arrêtait de respirer et Elle l'a enchaîné de oula oula et ça c'était incroyable après hérité de Dieu Elle a hérité de, de Jotaro Et même en plus il disait même sa, sa conviction ou un truc comme ça. hérité de Jotaro et on voyait être en train de l'enchaîner de coups de poing. Et lui il a dit qu'il a réussi à enlever la flamme qui avait au-dessus de sa première vertèbre avec sa main. Et là c'est qu'une question de temps il faut qu'il arrive à refroidir sa première vertèbre pour qu'elle fonctionne plus et du coup pour la tuer. Et pendant ce temps, elle, du coup, elle est en train de l'enchaîner de coups de poing Et là c'est une course contre la montre. C'est-à-dire, faut qu'elle arrive à le tuer assez vite. Enfin pas le tuer, mais faut qu'elle arrive à faire en sorte qu'il soit plus apte à utiliser son stand. Et du coup, Juline elle arrive à le vaincre. Donc moi je me suis dit, ah c'est bon, let's go. Juline elle l'a vaincu, elle l'a fait attendre, donc c'est bon. Et on voyait que juste après, elle à faire.. Euh, L'empêcher de fonctionner un peu mais pas assez pour la tuer. Et Ricky il est dégoûté parce qu'en fait quand il voulait éteindre le feu qu'il y a sur sa nuque, ce qu'il a fait c'est qu'il a mis sa main et sa main s'est engourdie sur sa nuque donc ça l'a protégé du froid et maintenant carrément en plus il a la main bloquée sur sa nuque et un peu après quand il était complètement blessé du coup il s'est en train de parler et quand il parlait c'est vrai que c'était un bon tu sais il avait pas de mauvaises intentions mais c'est juste que vu que Pucci l'a sauvé tu vois il voulait lui servir et il s'est dit qu'il allait faire du bien en faisant ça mais il était pas conscient de tout le contexte et tout c'est juste que lui tu vois ça fait plusieurs années qu'il pas ouvrir les yeux les médecins ils peuvent rien pour lui grâce à Pucci il a pu avoir un instant et maintenant sa situation va mieux donc il s'est dit que moi et après du coup il parlait de Weather Report et il disait que si jamais il sort de prison il va aider Pucci plutôt que Juline et en fait lui il sait pas que Weather Report et Anasui ils sont sortis de prison et ça veut dire que même Pucci il est pas au courant que Weather Report il est sorti de prison et il avait dit que quand l'étoile des Joestars elle a apparu sur Pucci elle est aussi apparue sur Weather Report parce que c'est son petit frère et dès qu'il a dit ça Hermès il lui a mis un gros coup de poing elle a dit à Juline de pas l'écouter Mais je me dis que si jamais il, il a dit ça tu vois c'est pour une bonne raison je pense que c'est vrai ou alors ils ont un lien entre eux ou quoi Hermès aussi si elle s'est c'est qu'elle sait quelque chose donc vraiment je pense que Weather Report c'est vraiment le frère de Pucci mais du coup c'est une dinguerie s'ils si sont frères et qu'ils ont tous les deux 24 On a vu que Pucci il avait l'étoile des stars Si on dirait il l'a eu d'un coup, j'ai pas compris pourquoi. Soit j'ai mal suivi et du coup je sais pas, ou soit ils vont l'expliquer plus tard. Mais en tout cas, maintenant il reste 4 jours avant la nouvelle lune. Et quand il y aura la nouvelle lune, du coup, c'est quand il y aura Pucci qui va débloquer des pouvoirs ou un truc comme ça. Ou alors il va atteindre le paradis. Donc on verra ça plus tard. Et en vrai, peut-être que je m'imagine des trucs de fou, mais je pense qu'au prochain épisode, Riquel il va être avec Jolene, hermès et Emporio. Et ils vont lui parler, ils vont lui expliquer pourquoi ils essaient de le retrouver. Et peut-être qu'ils vont réussir à le rallier à leur cause ou un truc comme ça. Parce que Rickel, vraiment j'ai l'impression que c'est un bon, tu vois, il a l'air d'être une bonne personne. Mais c'est qu'il a pas épisode hein. du coup je vous propose juste ici de voir la revue de l'épisode 28 de solution moi je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite